Bonjour Youtube, euh, comment ça va N'oublie pas de t'abonner, euh, toi là, qui a l'air un peu débile. Euh, bienvenue, euh, du coup on va faire la tier liste des nouveaux agents. Euh, comme t'es un peu débile et que t'es un peu nul sur Rainbow Six, pour toi qui joue encore à ce jeu un peu dead. Euh, du coup, euh, ce sera de S à A, B, C, D, E, F. Ok Ça, ça s'appelle l'ordre alphabétique. Je le rappelle pour tous ceux qui n'ont pas euh, leur brevet ou euh, les joueurs de FIFA. Ladies members. and gentlemen, en avant quels opérateurs pour bien débuter? Et mettez-vous à la place d'une personne qui, qui débute le jeu. Souvenez-vous. N'oubliez pas, il va y avoir des jeunes qui vont débarquer sur le jeu. Il faut pas leur dire des trucs du genre, euh, joue enculé. Il faut contrebalancer tous les, tous les highlights à deux balles sur de la drill pourrie fait par des mecs avec des pépés de Cristiano Ronaldo et des, et, et, des, et des animés. N'oubliez pas ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il va falloir un peu leur dire comme ça, quoi, ok? C'est parti! Donc, Ace, par exemple. En avant. Ok. Ace en A. Ouais, je suis d'accord. Ouais, c'est ce qu'il faut envoyer aux jeunes. Il faut leur dire de prendre Ace. Bien sûr, bien sûr. Alibi. Qu'est-ce qui l'empêche d'être S alors? Faut savoir le jouer pour débuter. C'est quand même compliqué. Tu vois? On ne peut pas le mettre en S. C'est pas la Rolls Royce, tu vois? C'est pas le, le truc absolu. Faut quand même se mettre à la place du mec aussi. Il ne faut pas non plus tout, tout tirer de notre côté, tu vois, en disant, mec, prends Ace, prends Ace, parce qu'en fait, on ne veut pas le prendre. Du coup, Alibi. c'est... Euh, Aruni Pour un jeune qui vient de commencer Réfléchissons Le mec vient de débuter C'est facile à mettre Ça s'installe partout Ça fait chier Ça fait les trous de rota Le passif est bon Ça va terraformer un peu le, le truc Donc c'est pas mal quand même Ça va l'obliger à faire des trucs J'ai envie de la mettre en A Aruni presque hein. Gros map knowledge aussi et de team play. Ben bah non, tu euh, t'as moins de besoin de map knowledge pour Haruni que pour Castle. Il connaît pas le système de rota, de rota et de gadget au début, le nouveau. Et les gadgets, c'est une simplicité absolue. Il peut faire des trous et tout, c'est simple. C'est, il va pas forcément faire les rota, mais on va lui expliquer, tu vois. Ok, ok, ok. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Je vois ce que vous voulez dire. Ok, très bien. On avance, en avant. H, ah, attention. Hein. C'est moins nos brain que ça l'était. H, ah, je pense non. Alors, elle a reperdu ces trois trucs, c'est ça Elle en a plus que deux, des, des charges Oui, deux. Ouais, donc Zofia est toujours au-dessus, en fait, un peu, quand même, hein. Voilà, c'est pas si... Ça s'utilise bien. Au final, hein, euh, je vais pas la mettre en S, par principe, par principe. Mais j'ai presque envie de la mettre en A, au final, tu vois. D'un autre côté, j'ai pas aussi envie d'envoyer le signal que c'est du A, il faut prendre H, quoi. Je ne vais pas la mettre en C, je ne vais pas la mettre en D, mais j'ai envie de la mettre en A ou en B, en fait. On vous l'a mis en A. Vas-y, pourquoi pas Je vois, je vois, je vois. Azami. Azami, est très, très strong. Hein. C'est l'un des meilleurs opérateurs euh, de, de, si ce n'est le meilleur opérateur de, de, de cette année. Hein. C'est plus fort que Thorn. Euh, C'est beaucoup plus utilisé à, à des niveaux compétitifs que, que Thunderbird. Euh, que Sans, que, que, que, que Solis, qu'elle va être utilisée. C'est l'opérateur le plus fort. Franchement, je ne sais pas, mais de, de, de, depuis un bon bout de temps, en tout cas, de ces deux dernières années, je pense. OZA était très fort, hein, OZA est très fort C'est pas facile à utiliser, en revanche. Est-ce que c'est utile quand tu commences le jeu C'est ça, la question Dur de bien poser ses gadgets pour un débutant. Ouais, l... c'est ça le problème. Pour pas être con et bien connaître le jeu, donc bon, ça limite les joueurs. Ouais, ouais, ouais, ouais. Pour débuter, c'est pas simple, ouais. Ouais, restons dans la logique de débutant. Azami, c'est. Donc attention, ceux qui regarderont la vidéo, Azami, c'est pour débuter. Euh, c'est pas recommandé, mais c'est un opérateur très strong. Bandit! Pour débuter, Bandit, ça va en S pour débuter. Pourquoi Quoi en S pour débuter Arme de fou, très utile à la team, rapide. Ouais, c'est pas faux. Ok, ok, ok, ok, ok. Capitao pour commencer le jeu. Hein. C'est presque un B en final, tu vois. C'est la base de la couverture quand le planteur plante quoi. La gestion des flèches, je trouve que c'est chaud, non Ça part tout droit, mec. Ah, je vais faire un B là-dessus. Il va aller là. Hein. Pour commencer, bien évidemment. Pour débutant, Castle. Ah, Castle. C'est un faux pote, hein, Castle. Castle, je le mets pas en S. Hein. L'UMP, c'est pas simple. Euh, les trous de rota, c'est des shotguns. Euh, et tu peux très, très vite, au final, créer des safe zones pour les attaquants, quoi. Parce que t'es un peu débilos. Castle, je le mets en A, tu vois. L'UMP, c'est pas l'arme la plus sexy du jeu non plus. Hein. Si Aroni en B, Castle en C. Ouais, ça peut pas être très bien pour commencer, Castle. C'est au moins comme Aroni, quoi. Sur les mêmes... Euh, sur les... À peu près les mêmes logiques. Faut faire attention, quand même. Ouais, non, non. Ça peut pas être en S, les mecs. Vous dites n'importe quoi Quoi Cavera Ah bah voilà, vous avez mis D. Hein. Bravo, félicitations. On va passer au suivant. Clash, du coup. Hein. Clash, c'est parti. 3, 2, 1. D, C Clash. Voilà, c'est là que vous êtes débiles. C'est là que vous êtes débiles. Et c'est pour ça que vous êtes tous des Silver 4, les mecs. Ok, Qu c'est -ce quoi le problème de Clash vous êtes raciste. Ça, c'est parce qu'elle est noire. Ce serait un, un, un giga chad. Ce serait, serait Girou derrière le shield. Vous seriez tous là. Oh, j'aime bien. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Je le, je le joue souvent. Je le joue souvent. Il est performant. Euh, on l'entend pas souvent, mais euh, il est efficace, efficace. Pour faire des kills, il faut faire des 360. Imagine des nouveaux joueurs. Mais tu fais pas des kills avec euh, un clash. Tu fais chier tout le monde. C'est beaucoup plus facile de jouer Clash que de counter-clash. Ça peut pas être D, en tout cas. Ça peut pas être D. L'idée, c'est que ça peut pas être D. Ah, je vais la mettre avec le shield parce que c'est un truc à part et pour qu'il y ait une cohérence dans les shields, quoi, tu vois. Doc Ah, Doc, pour commencer, c'est vrai que c'est bien, quoi. C'est facile à utiliser... C'est très bien pour des personnes qui viennent de commencer le jeu, quoi. En plus, t'as pas de responsabilité. Si t'as pas envie de toxicité, tu prends doc. Personne va te demander, hé, hey, fais ci, fais ça. Et de là à le mettre en S, quand même. Mais bon, ok, ok, ok, ok. Ok, ok, ok, ok, ok. Je vois le. Euh, Echo, les amis. Echo, ça prend des infos. Déjà, ça a une caméra. Ce qui est quand même très bien. Il y a un shield. C'est facile à utiliser et à drunk. Et ça permet de deny le plantage de la bombe à l'ancienne. Pourquoi vous mettez B Pourquoi Faut savoir le jouer, Echo. Oh, comment tu peux pas ne pas savoir jouer Echo. Faut savoir le placer sinon c'est nul mais attends, mais... Y a... Frérot, t'arrives sur le jeu, t'es pas débile non plus T'arrives sur le jeu, t'arrives, t'as des bombes, ok T'es sur un tu t'es en défense, et les gens te disent, eh, hey, renforce ça, machin un truc, toi, tu peux renforcer et tout, et tu mets, tu mets un drone sur un A et un drone sur B, ça va, c'est pas dur. Écho, prends des infos, armes silencieuses et un shield, et tu cancel la bombe. Mais ouais, bien sûr Utiliser toutes les charges comme un toto. On va pas le mettre en S parce que, bon, c'est un peu tricky, c'est... Voilà, c'est pas, pas simple de, de ce qu'on pourrait attendre Mais il a quand quand même beaucoup de choses qui sont utiles à une équipe, même une équipe de débutants. Ça mérite un A, bien sûr. Je suis d'accord avec ça. Frost, elle a toujours un shield. Est-ce que ça joue les shields Elle a une caméra blindée en Eh, Ça va être tous les opérateurs saison 1 qui vont terminer en S. C'est dingue quand même. Hein. Caméra blindée shield. Parce que le shield, si tu débutes le jeu, je suis pas sûr que ce soit. La... C'est la fausse bonne idée, non Alors qu'une caméra blindée qui prend l'information, il est là, il est là. Déjà rien que ça, d'avoir une idée générale de où sont les gens, c'est déjà pas mal, quoi. À ah bas niveau, tout le monde prend les Frost. Ouais, en plus, c'est des free kills. Quoique le combo shield plus Frost, en plus... Ouais, franchement, euh... l'arme est bonne. 1.5... Euh... Oh, Je sais pas, S ou A. À partir du moment où on a mis le Doc en S, euh... l'arme est moins bonne, quand même, tu vois. Elle est incroyable. L'arme est pas ouf. Le shotgun. Free, facile à jouer avec arme no recoil. Ça envoie des, des, des pépites tous les quarts d'heure, quand même. Hein. Et... ta ta ta ta ta ta c'est ça la fréquence de tir quand même. Hein. C'est chaud quand même. Hein. Euh, L'UMP et ça, c'est pas ouf quand même, non Ok, ok. Vas-y. Vous avez voté STR. Vous répondrez dans les commentaires de cette vidéo qui terminera sur YouTube. Je vous fais confiance, bien évidemment, vous dans le futur. Euh, pour vous défendre et de, de dire pourquoi est-ce que vous avez voté là. Les 17 personnes qui ont voté STR, vous vous démerderez quand je me ferai insulter. Euh, pourquoi t'as mis France en STR Franchement, moi j'aurais été de moi, j'aurais mis euh, plutôt en B. Hein. Gridlock Gridlock ça doit être excellent en fait Gridlock c'est le S de nomade. Le shorty pour jouer sur la verticalité C'est l'agent le plus facile pour, comme support Je suis d'accord ouais C'est l'agent anti-backstab Et de contrôle un peu de, de Que les défenseurs ne bougent pas Le plus simple à utiliser Qu'est-ce qui fait qu'elle n'est pas en S Car les gens l'aiment pas Je pense que ça c'est parce que les gens sont profondément grossophobes Je la mets en S quand même Du coup Grim Grim est en avant mais je suis con, hein. Euh, Grim, il sert à rien, en fait Il sert à rien, il n'existe pas Je devrais créer un truc rien pour lui Mais qu'est-ce que je fais, moi Grim en avant, genre, soumis au débat <rire> Genre, ah bon Vous pensez que ça peut être utile Non, arrêtez, ok Arrêtez Sortez-vous ça de la tête Il sert à rien, à n'importe quel niveau Ibana, c'est pas facile Ça peut pas être S, Ibana Non, vous êtes des blaireaux Si Ace est en A, Ibana doit partir en B ou en A. En partant du principe que Ace a été mis en A pour son rôle sur les, les, les, les, les murs et Ibana pour son rôle sur les trappes, quoi. A ou OK. Je la mets en OK. IQ. IQ, plusieurs armes à disposition. Charge. Possibilité de, de regarder ce qui se passe derrière une porte avant de la décaler au niveau de ses gadgets. Euh, possibilité de jouer sur la verticalité. De deny. C'est facile à utiliser. J'ai toujours une arme pendant que je suis en train d'utiliser mon gadget. Je comprends facilement IQ pour les débutants Franchement c'est bien non H en A et Yana en C C'est pour les débutants on a mis S S pour IQ Vas-y S pour IQ Ça passe Franchement c'est bien C'est bien à utiliser C'est bien Jackal Mais racal, c'est facilement utilisable Tu comprends très facilement Tu chopes un pied Ça te ping un mec Ça te donne la position du bonhomme Ça fait chier le bonhomme Ça le fait bouger Plusieurs armes Facile à utiliser, de la smoke importante. Ouais, ça part en S. Jaeger. Oh, Est-ce qu'il y a besoin de demander Jaeger Est-ce qu'il y a besoin de demander Jaeger Jaeger en B. Voilà. Oui, Jaeger, B. Jaeger, ça part en S. Hein. Jaeger, ça part en S, C'est celui qui part en instant. Tu n'y même pas besoin de réfléchir. Kaïd, en revanche. L'arme est pas compliquée. C'est 4 Mais en soi, quand tu es débutant, c'est quoi la différence entre Kaïd et Bandit Kaïd, c'est encore plus facile que Bandit. Sauf l'arme. Et le fait qu'il soit lourd. Ça se joue là-dessus au final. Bah, ça va partir en A, je pense. Kaïd, c'est pas mal. Kaïd, c'est pas mal. Je suis d'accord avec vous. Capcan, c'est comme Frost. Hein. On va pas se mentir. Tu le mets à des trucs, ça fait des kills tout seul. Capcan, quand tu viens de débuter le jeu, ça doit être la même chose que des, les, les lumières bleues avec les moustiques et les papillons l'été, quoi. Oh, les, ils se les prennent comme des grosses merdes. Putain. Hein terminé. Derrière, il a quoi Tu baisses Frost. Ouais, mais attends, attends, attends. attends. attends. Il, il, il a Frost, elle a un shotgun. Ok, c'est pas, pas rien. Elle a un super shorty. Elle a une caméra blindée. Capcan, il a quoi Il a un C4, tu vois. C4, euh, quand tu commences le jeu, c'est pas simple, quoi, non plus. C'est puissant, oui. Le C4, c'est un... un ça, ça reste un gadget actif. Alors qu'un shield, euh, caméra, c'est un... Blindé, c'est un, un gadget passif. Ouais, ça part en restant. Ça part en S. Melusi facile à utiliser. Ça aide l'équipe. Ça fait du bruit. Ça donne les positions. Impact. MP5, facile à utiliser, qu'on retrouve chez Doc. Ça peut pas être C, ça peut pas être D. Déjà, Meluzi, ça peut pas être C, ça peut pas être D. S, A ou B C'est ça, la question. La vérité, c'est que c'est la même chose qu'un lésion, quoi. Ça peut, pas être, ça peut pas être B, au final, tu vois. C'est S ou A, Melusi. Ça ralentit de ouf. C'est plus facile qu'un lésion. Ouais, Meluzi, elle part en S. Allez hop. Mira. Mira, c'est pas discutable. Je n'en parle pas. Ce n'est pas ouvert au débat. Jeu 49-3, ok Vous êtes habitué Tant mieux. Tu peux pas S, ils vont mettre des miroirs n'importe où. Pfff. Mira S. Tous les, tous les débutants devraient jouer Mira jusqu'à Gold. Jusqu'à Platinum 3, ils devraient jouer Mira. Dictature. Bienvenue. Bienvenue en France. Jamais ils savent tenir l'arme. Mais ça n'a pas de recul, Mira. C'est juste que ça envoie beaucoup de pruneaux, les mecs. Il euh, n'y a pas de recul sur Mira. Solis... Solis avec Pulse, non Ouais, ouais, ouais, ça veut pas, pas être A, ouais, ça va être B ou C, quoi, c'est pas terrible pour commencer, euh, Solis, euh, vas-y, on va le mettre là. Rook, Rook, ça peut pas être C ou D, Rook, euh, c'est facile à utiliser, c'est marrant, les mecs se prennent un gilet, à l'heure actuelle, ils peuvent se revive, ils vont trouver ça cool, tu vois. Si on a mis Doc en S, bon, c'est difficile de pas mettre Rook en S quand même, non Gadget utile à tout le monde, arme incroyable, percu, parc. Et en plus, avec le P90, il a un P90, 1.5. Tu poses ton truc, tu vas spawn kill, Rook, c'est 5v4, garantie si tu connais un minimum les maps. Ouais, c'est pas faux, ouais. à l'ancienne en fait, à l'ancienne. Ouais, ouais je suis d'accord. Ok. Sledge Attention, il a été nerfé. Mais pour un débutant, même nerfé. Le nerf, c'est qu'il est passé en 3-2, de... en 1 de vitesse. Avant, c'était un 2-2, maintenant il est en 1 de vitesse, c'est un lourd. Ouais, parfait pour un débutant. Ok, je suis d'accord. Smoke, attention les amis, regardez bien, à côté il y a Tachanka Du coup, A, A pour Smoke, les amis Fun, trop fort, deux armes, SMG augmenté, shield, trou de rota Mieux que Smoke, le shotgun en moins, mais mieux que Smoke Tu peux deny des gens pendant une heure et demie Tout le monde devrait jouer ce, ce Tachanka Jusqu'à un niveau de gold de 3. C'est l'OP parfait. Pour débuter, Tachenka, c'est trop dur son gadget. Yeagerbond, ferme ta gueule. Tu dis de la merde. Jägerbond, t'es bourré. Thatcher. Thatcher, franchement. Thatcher. Est-ce qu'on va se prendre la tête avec Thatcher Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça Termite. Attention. Termite. Attends, attends, attends, attends. Est-ce qu'il faudrait pas mettre Ace en S et Termite en A Pour avoir une Ibana en B. L'arme de Termite est mieux que celle de Ace. Wouah depuis quand Non. Jamais l'arme de Ace tue en 3 balles dans le pied. Ouais, mais les mecs, moi je vise pas les yep. Donc peut-être que, peut-être que pour vous, c'est un délire de shooter les orteils. Quoi. En vrai, le prix est un bon argument pour le mettre en S avec Ace. termite Ouais, mais j'ai envie que les gens comprennent. Il faut qu'il y ait une certaine logique quand ils vont regarder le truc au final de se dire.. Attends, il faut un hardbreacher, tu vois. Et derrière, de se dire, attends, il conseille plutôt Ace, ensuite plutôt Termite. Et pourquoi pas terminer avec Ibana, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est j'aime bien ma logique. Vous avez dit A, ouais, vous avez raison, ok. Et Ace, on va le mettre là. Ok. Vous n'êtes pas content, mais c'est moi le patron de toute façon. ouais, ouais, c'est comme ça. C'est comme ça. Thunderbird, c'est pas S. Alors là, S. Pourquoi Pourquoi S a ne me choquerait pas. C'est bien pour les débutants, Thunderbird. Les gens vont se healer. Ils ont une station de healing quand même, tu vois. L'arme est facile à gérer. Du A-1 pour l'arme qui a le recul augmenté. Ouais, eh, Pas faux. Ça va pas être en S, quoi, mais ça se claque en A, ouais. Ouais, je pense, pour du débutant, euh, c'est bien, Thunderbird. Tu viens de prendre des dégâts, ça te laisse une seconde chance. Thunderbird, c'est très bien, ça enlève la frustration créée par le fait de se dire « Merde, putain, je vais encore mourir, tu vois ?» C'est hyper stressant, quoi, euh, sur Rainbow Six, hein. Euh, tu passes tellement de temps d'aide. Euh, Twitch Bon, Twitch, c'est pas D, hein. Twitch, c'est pas C. Twitch, c'est un recoil compliqué, quand même, hein. C'est une arme... Euh, ça envoie du poney, quand même, hein. Ah A, juste pour le recoil. B, pour Twitch, ah ouais L'arme est trop dure et les débutants dronent pas. « Twitch, c'est une masterclass. Pas cher, meilleur gadget. » Pas cher, c'est vrai que c'est important ça. « Les débutants dronent pas, donc gadget inutile. »« Twitch est plus compliqué que H. »« Il a pas tort. »« Twitch a part en B. »« Tu as raison. » J'aime bien cette. Euh... Ok, je suis d'accord. Je, je vois, je vois, je vois. Vigile. Vigile, est-ce que ça va pas tomber dans la même catégorie que du Doka, du Lion, du Maverick, de la Yana En mode. Oui, c'est pas mal, mais frérot, joue pas ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Voilà, exactement. Vigile, c'est tu là quand t'as le permis. Quand t'as le license to kill, ok Quand t'as le license to roam. Ah ouais, ouais, ouais. Tu prends pas vigile au début. Je suis d'accord avec ça. C'est. Ok. Puis en plus, les, les, c'est pas simple à utiliser. Faut connaître le timing, jouer le son et tout, machin, quoi. Wamai. Wamai, ouais, c'est Jagger en pas plus compliqué, au final. Hein. Tu lances les trucs à la place de les poser. T'es plus libre sur les placements. T'as un hog. Tu restes sur site. T'évites de faire de la merde, au moins. Ah, du coup, pour Wamai. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, Ying Ying, Ying, c'est du, du S, non? À bas niveau, euh, tu balances blablabla, blablabla, bla, bla, bla, bla, bla, bla Grosse arme, gadget ultra simple, smoke. Euh, T'as que des nades. Ouais. 51 balles, 2000 balles dans le chargeur. T'as vite fait des flashs, tes alliés à bas niveau. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais bon, euh, tu leur dis dit, attention, je vais ying, tu vois. Ah, c'est pas en B. Hein. C'est S ou A Mais je vais mettre A par respect pour euh, le fait que vous avez pas mal pas de de A et de B. Zéro. Zéro, c'est pas en C et c'est pas en D. OK C'est simple à utiliser, zéro. Eh, hein. ouais, faudrait pas orienter les gens vers le fait de prendre un zéro. Si les gens prenaient un, zéro, un peu, ils seraient un peu moins dans des, dans des logiques... Euh... C'est useless hein. Ah ouais, carrément, useless, quoi. Personne prend les cams quand ça meurt. C'est un écho en attaque. C'est comme une valk en attaque. MDR, useless. Useless, mais Zakuro1812, là, qu'est-ce que tu racontes euh... Genre, euh, zéro, vous allez le mettre dans la même catégorie que Grimm, quoi. Oui. Eh ben, allez-vous faire... C'est super sympa pour comprendre le jeu. Fort pour débuter. J'ouvre le tunnel sur Clubhouse seul avec 0 CA. Son arme pue la merde par contre. Pue la merde Mais il a un MP7 en plus si t'aimes pas son arme. Jusqu'à plat 3, 0 devrait être obligé à jouer. Grave. MP7 avec un x 5 en attaque que demander de plus pour débuter L'arme de bandit et l'autre arme sont excellentes, bande de bande de cochons malades. Hein. Que des bottes dans ça, ça fait peur à voir. Vas-y, ça va en A0, les mecs, ça va en A, ça va en A. Et enfin, Zofia. Bon, c'est comme H, quoi, mais c'est en B, en fait. C'est en dessous de H, quoi. Alors, c'est au-dessus de H pour un, un bon joueur, bien évidemment, pour plein de raisons. En vrai, c'est en dessous de H pour un mauvais joueur. Son arme a trop de recul. Ouais, je suis d'accord pour un noob, B est un bon joueur et un bon joueur A. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, bien sûr, bien sûr, c'est ce qu'on disait. C'est comme Solis, c'est pas en C, machin. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. Les amis, OK, on est pas mal. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était la présentation des tier list 2023. Quels opérateurs pour bien débuter sur Rainbow Six On a parlé de bien débuter. Ça veut dire, la plupart du temps, si vous êtes en ranked, si vous venez de commencer le jeu ou si vous êtes en ranked dans des niveaux qui seraient inférieurs à, euh, aujourd'hui, Gold, puisqu'il y a Emerald, alors, euh, eh bien, on vous conseille 16 opérateurs, d'accord Et je pense que cette liste est vraiment pas mal. Alors, il peut y avoir des erreurs, euh, tout n'est pas parfait, mais ça donne déjà une très bonne indication, je pense. Quels opérateurs sont intéressants à prendre ou voire à totalement délaisser N'hésitez pas, abonnez-vous, lâchez un like et surtout, surtout, mettez un commentaire ça nous intéresse, mettez un commentaire avec votre avis. Vos commentaires, tous vos commentaires euh, nous intéressent énormément. OK surtout, euh, surtout toi XX Dark Sasuke 44. Hein. OK, OK. C'est bon, coupé, c'est dans la boîte. <rires> Je les, je les lis jamais les commentaires, mais c'était pour YouTube, c'est pour YouTube.